Je suis Madame Fleur Regina Asumou-Bessou, uh, ITUD Stadion Chair, Je suis de la Côte d'Ivoire et je suis membre de l'équipe de gestion de Now of Women pour ITUD. Euh, le réseau des femmes, c'est la communauté, c'est l'échange, c'est le partage d'expériences, c'est montrer l'unité pour le développement durable. L'UITD est censée euh, traiter des sujets, des questions de développement durable à travers des initiatives régionales, à travers euh, des questions d'études, à travers des programmes. Et pour tout cela, euh, les femmes ont leur place, les femmes ont leur contribution et the network of women, c'est la place idéale pour ces femmes-là. Le, le secteur des télécommunications, TIC, est un secteur très technique et spécial et il faut pouvoir renforcer les capacités des femmes, leur donner l'occasion de pouvoir euh, tenir compte, de pouvoir mesurer l'intérêt de leur contribution dans ce secteur. Alors je pense que nous sommes sur la bonne voie et j'encourage l'UIT et j'encourage euh, le BDT, et j'encourage vraiment toutes les, les communautés à, à accompagner l'Union dans cette initiative du Network of Women.